Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog du mois de février. Je m'appelle Aurélia Riqueblus, je suis thérapeute holistique. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, euh, si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à regarder les vidéos qui sont déjà présentes sur ma chaîne. Il y a une vidéo de présentation et puis il y a des vidéos de contenu sur euh, différentes thématiques comme l'alimentation, le corps et puis après bah, tout ce qui va toucher à l'ouverture spirituelle également. Et il y a d'autres projets encore mais euh, voilà on, on fait petit bout par petit bout on avance progressivement euh, mais voilà je suis thérapeute holistique parce que eh bien j'ai plein de plusieurs cordes à mon arc pour aider les femmes euh, mais pas que euh, à donner du sens à leur vie, à comprendre pourquoi bah, parfois elles ont des troubles du comportement alimentaire, pourquoi parfois elles n'arrivent pas à être pleinement heureuses avec ce qu'elles ont. Il euh, y en a certaines qui ont vécu des traumatismes, donc elles ont besoin aussi de, de libérer et de guérir ces traumatismes. Euh, donc voilà, c'est une approche holistique avec différents outils. Et euh, tous les mois, eh bien, je vous propose une vidéo où, où je vous présente ces outils, où je vous présente aussi à travers bah, mon expérience personnelle, parce que dans mon approche, j'utilise des outils que j'ai moi-même utilisés par rapport à mon propre parcours aussi spirituel et puis en lien forcément avec l'alimentation parce que c'est un métier de base. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer euh, voilà, les, les, les, les livres que j'ai pu lire ce mois-ci. Alors, j'en présente un à la fois euh, et puis de toute façon, j'en lis un à la fois. <rire> Mais euh, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez avoir une ouverture, que vous puissiez voir en fait toutes les façons euh, toutes les façons de, de se découvrir, de comprendre euh, pourquoi on agit ainsi, quelles sont les questions qu'on peut se poser. Si moi, je peux vous donner euh, des conseils aussi euh, euh, eh bien en lien avec ce que j'ai pu vivre, ça peut aussi vous aider et faire sens avec ce que vous êtes en train de vivre. Hein. L'objectif, c'est d'éveiller, de semer des graines et que ça puisse résonner en vous et que ça puisse faire écho à votre propre histoire aussi donc on avance grâce aux autres et, euh, et en étant aussi dans l'échange euh, dans l'échange de, de, de vie et d'expérience de vie euh, c'est comme ça qu'on va évoluer et grandir Donc, euh, ce mois-ci, eh bien, euh, j'ai fini, enfin fini, un bouquin que j'avais commandé pour Noël. Euh, il me semble que j'en avais parlé dans le vlog précédent. Euh, c'est un bouquin qui s'appelle Les mémoires d'Orion. Je vous le montre de suite. Hop, donc c'est celui-ci. Euh, alors... Plusieurs choses sur ce bouquin, alors évidemment vous, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je suis très ouverte spirituellement, je crois en beaucoup de choses, euh, en fait je crois en tout à partir du moment où je me dis que ben, en fait, tout est possible, euh, pourquoi euh, se limiter, donc je crois vraiment en beaucoup beaucoup de choses, euh, et euh, en lien avec ce qui se passe sur Terre, etc. En ce moment j'ai besoin d'avoir une connaissance, une compréhension plus profonde des choses, en tout cas c'est comme ça que je le ressens euh, après coup. Et euh, je me fais toujours au signe et euh, il s'avère que j'ai toujours été intriguée par Orion. Alors ça a commencé tout bêtement avec Man in Black, hein, euh, il voilà. faut pas se le cacher. Euh, mais de fil en aiguille, j'en ai parlé à une amie, bah, à Emmanuel, hein, que j'ai déjà interviewé sur la chaîne, hein, qui est naturopathe, vous pouvez regarder sa, sa vidéo dans la playlist des interviews. Euh, et puis euh, je sais plus pourquoi, bref on en est venu à, à parler d'Orion et donc on parlait de symboles et puis elle me disait qu'il y avait donc elle avait lu un bouquin Les mémoires d'Orion et donc ça m'a attiré. Donc en général quand ça m'attire bah du coup je me dis bon bah c'est qu'il y a peut-être quelque chose, que j'ai peut-être quelque chose à découvrir là-dedans. Donc euh, j'ai commandé le bouquin pour Noël, je l'ai lu, alors j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans au début. Pourquoi tout simplement bah Parce qu'en fait ils utilisent des... Alors c'est pas tant que les mots sont différents qu'on va utiliser, disons qu'ils les agencent dans une phrase qui veut strictement rien dire pour nous, tout simplement parce que c'est pas la même réalité, c'est pas le même plan, c'est voilà, c'est des êtres différents qui parlent dans le bouquin. Et, euh... et du coup au début ça a été difficile pour moi, je devais relire plusieurs fois les phrases parce que mon cerveau il comprenait pas, donc ça me frustrait beaucoup euh, jusqu'à ce que bon, je me dise « Ok, je lâche prise, euh, je vais voir ce bouquin comme un, un livre de science-fiction, pourquoi pas ?» parce que finalement qu'on croit à ce livre dans le sens est-ce que ça s'est réellement passé ou pas on s'en fout il est là aussi pour nous permettre de d'évoluer par rapport à nos idées hein, de, de casser nos croyances hein. toujours c'est toujours cette histoire de, de casser ce qui ne nous convient plus pour construire quelque chose qui nous convient mieux à l'instant T hein, toujours dans cet instant présent ça a été un peu pour moi le, la thématique du mois aussi hein, cette histoire de, de gratitude de l'instant présent c'est ce qui ressortait beaucoup moi dans dans le travail que je peux faire avec les cartes etc euh, donc du coup je me suis dit ok je vais juste aborder ce bouquin, je comprends pas tout de suite, euh, je comprends plus ou moins la symbolique, mais je cherche pas à essayer de comprendre le pourquoi, du comment et comment ça peut se mettre en place. Enfin voilà, mon cerveau, il essayait tout de suite de d'imaginer de, de, avec nous ce qu'on a dans la matière ici, ce qui est possible, quelque chose qui de toute façon n'est pas possible encore dans la matière. Donc forcément, il y avait une discordance. Donc j'ai pris du recul par rapport à ça et j'ai continué la lecture en me disant voilà, euh, aborde-le comme un, un bouquin de science-fiction avec des termes que tu comprends pas totalement au début, mais qui vont se mettre en place. Et bah ben, bizarrement, ça a été beaucoup mieux après, quand j'ai lâché les prise. Hein. Euh, et donc, c'était un, un bouquin vraiment très, très intéressant, euh, sur euh, voilà la compréhension de ce qui aurait pu, euh, parce qu'encore une fois, je sais, vous allez croire à ce que vous voulez. Moi, j'y crois, mais vous avez le droit de pas y croire aussi. Euh, mais voilà, le temple Mintaka, qu'est-ce qui a pu se passer sur Orion que, Comment est-ce que la vie aussi s'est développée euh, Pourquoi est-ce qu'on est là, ici, sur Terre euh, Voilà, la planète Terre, dans le bouquin, la planète Terre a vraiment une une importance primordiale hein, dans ce jeu de l'ombre, de la lumière. Euh, c'est pas tant qu'il y a des méchants et des gentils. Il hein, euh, faut sortir aussi de, de, de, de, de ce climat de de ce qu'on a pu nous, nous injecter aussi avec les films hollywoodiens, les méchants sont forcément méchants, ils doivent être tués, les, les gentils sont forcément gentils, c'est, comme je dis toujours à mes clientes, euh, il ne peut pas y avoir de bien s'il n'y a pas de mal, il ne peut pas y avoir de lumière s'il n'y a pas d'ombre, et euh, l'ombre, euh, on ne doit pas détruire l'ombre, elle doit se transformer, et on est tous à des processus de transformation différents, ça c'est ce en quoi je crois. Mais du coup, ce bouquin était très intéressant, ça permet de prendre du recul aussi sur le fait que, euh, bah, ce qui se passe aussi ici sur Terre, c'est pas quelque chose d'unique, c'est la continuité de quelque chose que finalement cette recherche de, de pouvoir égocentrique a toujours été existe et pour moi existera toujours. Parce que c'est ce qui permet de faire avancer. S'il n'y avait pas ça, ça voudrait dire qu'on est déjà à l'étape d'après. En fait, pour moi, ce qui nous permet d'être dans... Dans un état de comment dirais-je de lâcher prise et puis d'humilité, euh, d'humilité spirituelle, c'est parce qu'on a traversé cet ego, parce qu'on a traversé cette envie, ce besoin de, euh, de pouvoir, au-delà de la puissance intérieure, pour moi ce sont deux choses différentes. Euh, et du coup voilà, ça a, ça a beaucoup résonné parce que c'est quelque chose que je suis en train de travailler, enfin en tout cas qui me traverse pas mal en ce moment sur cette forme d'ego spirituel. J'ai d'ailleurs vu hier une vidéo hyper intéressante. Euh, D'Eric de, Gestin, je crois que c'est ça, Gestin, euh, que j'ai rencontré par hasard sur YouTube, hein, vous savez, avec euh, la magie de l'algorithme sur YouTube, je suis tombée sur des vidéos hasard et en fait j'ai adoré, euh, adoré euh, sa façon d'aborder les choses, sa simplicité, et il parlait dans sa vidéo d'hier justement d'égo spirituel, et ce qu'il a dit ça a beaucoup résonné en moi parce que c'est ce que je pense traverser en ce moment, avec ce, ce, ce besoin, cette envie de vouloir sauver tout le monde, là. Euh, donc voilà, c'était hyper intéressant, ça a pas mal résonné, euh, en tout cas, ça a résonné et ça a remis sur le tapis, voilà, peut-être aussi certaines croyances. Euh, presque, j'ai envie de dire, ça m'a un peu remis à ma place. Euh, je suis encore dedans, hein, mais... Euh, voilà, ça a pas mal chamboulé, en fait, des choses. Euh, et en plus, depuis, j'ai commencé donc à lire donc depuis le début de l'année, donc finalement, ça va faire un... ouais, deux mois que j'ai commencé à lire. Euh, j'ai senti vraiment, alors je sais pas si c'est ça plus la nouvelle ligne, plus voilà hein, c'est toujours une conjonction de plusieurs choses mais j'ai senti que véritablement il y avait des choses à l'intérieur de, de moi qui avaient bougé euh, comme des transformations presque génétiques comme s'il y avait des, des, des, des mutations des, des choses qui ont bougé euh, alors est-ce que, vous savez dans les bouquins on dit toujours il y a les mots qui ont résonné, etc c'est parce que ça transmet comme des codes hein, il y a des choses qui viennent en résonance avec nous et donc ça vient transformer des choses au niveau cellulaire en fait. Donc est-ce qu'il y a certains mots, certains trucs, ça a fait bouger des choses en moi, ça a peut-être activé des choses, ça a peut-être transmuté des choses euh, Est-ce que ça m'a fait renaître peut-être ben, ce que j'ai pu vivre dans d'autres vies où j'ai fait partie de, de, de cette guerre entre guillemets euh, je suis persuadée d'y avoir été. Après, quelle était ma place De quel côté j'étais Je ne sais pas trop. Pour le coup, je me demande si j'étais pas du côté un peu noirceur. Bon, bref, on y est tous passés de toute façon. Euh, ça fait partie du processus pour moi. Euh, enfin voilà, ça m'a quand même pas mal remué, pas mal chamboulé. Donc c'est un livre que je vais vous conseiller si euh, vous êtes déjà, euh, entre guillemets, bien accroché à la spiritualité. Pas ce pas le genre de bouquin qu'on conseiller à une personne qui démarre dans la spiritualité. Concentrez-vous d'abord sur vous. C'est déjà pas mal. Euh, c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs de concentrer sur vous. Euh, mais voilà, pour des personnes qui sont qui sont en, avancées entre guillemets, hein, qui ont déjà pas mal réfléchi sur eux, qui connaissent déjà les blessures de l'âme, qui connaissent déjà le terme de flamme jumelle, qui connaissent déjà. Voilà, qui ont déjà des, des notions en fait sur certains, euh, sur certains termes qu'on peut employer ici sur Terre, euh, ce sera un peu plus simple, je dis bien un peu plus simple de comprendre. Euh, ce qui se passe là-dedans et moi qui ai déjà avancé dans ce sens-là, il y a quand même des choses qui sont pas encore très très claires, d'accord euh, Mais c'est juste que moi c'est dans cette soif de, de, de, de découverte et de connaissance, euh, ça m'a apporté beaucoup de comprendre le sens, comprendre où est-ce qu'on en est, toujours dans cette ouverture plus large, OK la planétaire, la planétaire, on a un rôle à jouer mais c'est parce qu'il il y a aussi d'autres choses enfin de, de me remettre à la place dans le sens où on n'est pas le centre de l'univers, euh, on participe à quelque chose de grand, euh, mais on n'est pas tout seul. Enfin, C'est vraiment ce que je disais par rapport à tout à l'heure, à se, se remettre à la place. Euh, donc voilà, si vous avez envie de découvrir encore plus ce qui se passe de, euh, de, de, de, de, de, de pousser une porte qui est peut-être un peu plus... Euh, qui est moins centrée sur vous, mais qui est plus sur la compréhension du monde... Euh, voilà, j'ai pas envie de dire plus spirituel parce que la spiritualité c'est très large, la spiritualité c'est pour moi d'abord la connexion à soi-même, se connaître soi-même, euh, et j'ai pas envie de dire ésotérique non plus parce que ça fait un peu sorcière et que ça n'a rien à voir, donc je sais pas dire le mot, bref on s'en fout euh... Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur euh, pourquoi, pourquoi la planète Terre, bah, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, euh, ça peut vous intéresser, mais attention, moi j'ai trouvé, et encore une fois c'est perso, j'ai trouvé que c'était pas évident au début, en tout cas pour moi c'était pas évident de mettre dedans. Voilà. Donc il faut le savoir, mais une fois qu'on lâche prise, et eh bien on peut avancer, et là oui, c'est intéressant. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui alors, mes prises de conscience du moi. Alors, je vous ai parlé de cette histoire d'instinct présent. Euh, j'ai beaucoup pris conscience aussi du besoin de repos, de se reposer. Euh, dans le sens se reposer, c'est-à-dire euh, ne rien faire, juste être. Hein, on est beaucoup dans le faire, dans l'avoir. On a du mal à être dans le être. Alors, on a aussi besoin de faire et d'avoir, c'est sûr. Euh, mais il faut que ce soit équilibré, en fait. Et, euh, et j'ai pris conscience, enfin, j'avais. Déjà conscience, mais inconsciemment maintenant, il y a des choses, j'ai l'impression, qui sont en train de bouger, parce que je change au niveau de mon comportement, de réajuster un peu cette histoire de, de repos aussi, euh, de repos, et euh, ce qui m'a beaucoup aidé, donc là, c'est vraiment quelque chose que je vous partage. Euh, vous savez, toujours dans cette optique, il faut faire ceci, je dois faire cela, etc. etc. mais si, mais si je fais ça, c'est parce que c'est pour moi, c'est pour me reposer. Ok, blablabla, bla, bla, ça c'est le mental qui se protège. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé là, c'est vraiment ces tout derniers temps, ça a été de euh, me poser la question du pourquoi. Euh, C'est un exercice que je fais avec mes clientes, mais vous savez bien, le cordonnier est toujours plus mal chaussé. Donc on oublie de <rire> aussi adapter les conseils qu'on donne à, à ses clientes à soi-même. Et donc euh, moi je suis un petit diesel, hein, il me faut du temps aussi parfois pour intégrer, infuser les choses. Bref. Donc là j'ai décidé justement dans cette notion, dans cette recherche de repos comment est-ce que je pouvais faire pour véritablement me reposer euh, bah, et donc du coup me connecter avec mes véritables besoins. Déjà j'ai pris conscience que j'avais du mal euh, à, à comprendre quels étaient mes véritables besoins, c'est-à-dire que très souvent j'ai l'impression qu'un besoin c'est le mien alors qu'en fait c'est pas un besoin, c'est un besoin, il euh, y a un besoin sous-jacent caché et c'est souvent un besoin en lien avec les autres. Et, et du coup j'ai l'impression de me reposer mais en fait comme c'est pas mes besoins c'est ceux des autres, bah en fait c'est le serpent qui se fait à la queue, je ne me sens jamais reposée, et donc j'ai toujours l'impression d'être à bout de souffle euh, et du coup ça vient pâtir sur mon travail professionnel, ça vient partir euh, sur mon travail perso, ça vient pâtir sur ma famille, ça, ça, ça pâtit sur tous les domaines, j'ai l'impression de... À quoi Bon alors il peut y avoir aussi des énergies un peu déprimes. bon là c'est un peu moi ce que je ressens mais parce qu'il y a tellement de choses qui bougent donc euh, quand a l'impression de devoir tout reconstruire à nouveau à chaque fois, ça peut être un peu fatigant. Il n'empêche que ce qui m'a du coup aidé pour comprendre justement le, le fameux besoin, est-ce que c'était vraiment pour me reposer, est-ce que c'était vraiment pour moi ou pas, bah en fait c'était de revenir aux fondamentaux avec cette question du pourquoi, de se poser la question du pourquoi, si vous ne vous posez pas de questions vous n'aurez pas de réponse. Donc si vous ne vous posez pas la question, si vous au bout d'un moment vous ne vous stoppez pas, ok, qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent Parce que sinon, ce sera le mental qui continuera sa petite machine habituelle. Donc l'objectif, c'est de se mettre dans l'instant présent et de se poser la question, ok, pourquoi est-ce que je veux faire ça euh, Qu'est-ce qui est véritablement important Et voilà, on se fait ce petit dialogue. Alors il y a des personnes qui auront besoin d'écrire, d'autres ce sera dans la tête. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se poser la question pourquoi, il faut se poser la question pourquoi plusieurs fois, surtout au début, alors moi pour le coup j'ai l'habitude de ça, donc en fait j'ai été ça a été rapide la réponse, mais euh, il peut avoir besoin de se poser, ok oui mais pourquoi, oui mais pourquoi, hein vous savez un peu comme les gosses, <rire> oui pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela, etc. Parce que ça va permettre d'aller creuser, d'aller voir ce qui cache couche après couche, le véritable besoin de base. Et donc je vous donne un exemple tout bête, euh... J'ai acheté une grande, grande toile parce que j'aimerais faire une peinture pour la salle à manger de chez moi. Euh, parce qu'on n'a pas trouvé tout simplement le, la peinture qui nous convenait. Et je me suis dit, bah tiens, bah je vais la faire moi. Ça fait un moment que je voulais faire une grande, grande peinture et que je voulais mettre aussi dans notre espace de vie et pas que bah, dans mon bureau, comme vous pouvez voir celle-ci. Et, euh, et donc, je vois aussi j'avance parce que du coup, j'ai mis moins de temps avant d'acheter la toile. Je l'ai fait assez rapidement et j'ai reçu la toile et tout de suite, mon mental a pris les rênes. Il va falloir que tu, fasses, que tu fasses la toile, il faut que tu la fasses cette semaine, maintenant que tu as reçu le tableau, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Donc j'ai l'image en tête, je sais ce que je veux faire. Et en fait, j'étais encore en train de me surcharger, de me charger la mule dans mon emploi du temps, pour, ok, bah là j'ai un créneau, en plus c'est le week-end, du coup je vais avoir le temps de faire la toile, je vais en avoir pour tant d'heures. Et donc voilà, j'étais déjà en train de surcharger mon planning, et au lieu de ressentir de la joie, à la base qui était censée, quand même ça, hein, de ressentir la joie de faire ce tableau pour euh, mon intérieur, pour décorer ma maison, pour y mettre mes énergies, etc., pour que ça puisse diffuser après dans la pièce, bah j'étais dans cette notion de to-do list, il faut que je remplisse ma to-do list et au final, pourquoi Et donc là, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, euh, je me rends compte que je suis fatiguée, j'arrive pas à comprendre pourquoi, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à trouver quels sont mes besoins, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal finalement à ressentir la joie, j'ai beau faire des trucs, je sais que ça me plaît, et pourtant je ressens pas de joie, pourquoi Et donc là, je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que je veux faire cette toile maintenant Parce que je vois bien que dans mon planning ça a été craque. Pourquoi est-ce que je veux faire cette toile Et donc je me suis posé la question, et alors c'est venu assez spontanément, mais parce que maintenant, j'ai cette connexion qui fait que ça vient assez rapidement, au niveau de l'intuition et puis peut-être de mes guides, hein. j'espère qu'ils m'aident quand même dans cette compréhension. Et en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que je voulais faire cette toile précisément avant telle date, parce que... C'est tout con hein. Il euh, y avait des gens qui allaient venir à la maison euh, manger, euh, des amis qui allaient manger et que euh, tout simplement j'avais envie qu'on voit la toile et qu'on se dise waouh ouais, mais vous l'avez acheté où Mais on l'a pas acheté, c'est moi qui l'ai fait. Allez bim, mon ego, besoin de reconnaissance, euh, voilà, besoin qu'on reconnaisse euh, mon je sais pas, mon talent d'artiste, euh, besoin que euh, on m'accorde de l'attention. Donc là on est encore en plus dans la blessure d'abandon, hein, comme quoi je l'ai pas encore tout à fait travaillé à 100%, attends c'est logique. Mais du coup, c'est venu comme ça, comme une grosse... Alors forcément, c'est pas évident hein, de se dire que en fait, bah, c'est bien, bien l'ego qui avait juste envie d'être reconnu. Oh, c'est beau ce que t'as fait, Rolia. Oh, wow, c'est génial Ah oh, oui, merci !» Alors en fait, du coup, je me suis rendu compte, voilà, ça m'a foutu une grosse claque dans la tronche, mais je me suis rendu compte que je voulais pas faire ce tableau là à ce moment-là parce que, bah, que j'avais décidé que, et que ça allait me faire du bien de faire ce tableau. Non, non, non, c'était pas du tout pour me sentir... En fait, du coup, c'est con, mais j'allais y mettre de mauvaises énergies. J'allais y mettre vraiment des énergies d'ego, de reconnaissance, d'attention, de soutien, etc. Et donc, même si ça m'a fait mal, bah, ça m'a fait du bien. Bah, je me suis, parce que du coup, je me suis rendu compte que donc j'avais cette histoire d'ego qui était encore très très forte. Euh, que j'avais encore des besoins en lien avec les autres. Et que du coup, si en plus... Il n'avait rien dit. Et bien du coup, je me serais sentie frustrée. Forcément, je me serais dévalorisée en disant que bah, mon tableau était pas si bien que ça. Et donc du coup, j'aurais ressenti pas du tout de joie. Donc j'aurais entre guillemets perdu mon temps parce que j'aurais donné beaucoup d'énergie pour plaire aux autres finalement. Et que en me disant qu'à travers leur regard, j'allais enfin pouvoir me plaire à moi-même, alors que c'est toujours pareil. C'est pas en attendant des autres que il faut d'abord que je le fasse pour moi, me plaire à moi-même, peu importe la vie des autres. Donc j'ai essayé d'appliquer ce que je dis à mes clientes à moi-même et du coup je me suis dit et donc en fait tout ça pour dire que je l'ai pas fait ce tableau euh, du coup je l'ai pas fait et ben en fait je me suis sentie vachement bien de fait de ne pas le faire je me suis sentie libérée d'un poids là d'un poids que je me surcharge ça, là dans mon sac à dos il faut faire ceci cela cela euh, et ça m'a fait du bien aussi de court-circuiter justement cet ego qui avait ce besoin de reconnaissance tout le temps et de me dire mais Arrête de chercher le regard, euh, le, la valorisation de ton travail dans le regard des autres. Euh, apprends déjà à valoriser ton propre travail à travers tes propres yeux plutôt qu'à travers les yeux des autres. Et ça passera certainement pas par une histoire de tableau. Donc ça m'a fait du bien un peu de me mettre un coup de pied aux fesses. Ça m'a fait du bien de me dire que aussi j'étais capable euh, de changer, finalement entre guillemets, assez rapidement, euh, juste en se posant la question du pourquoi. Pourquoi, véritable... soyons honnêtes, pourquoi est-ce que je veux faire ça Pourquoi c'était même pas pourquoi est-ce que je veux faire ce tableau. Parce que je sais pourquoi. Mais pourquoi est-ce que je veux faire ce tableau maintenant Alors que je vois bien que ça va être ric et que ça m'emmerde plutôt qu'autre chose. Et ça, vous pouvez le sentir dans votre corps. S'il y a des tensions, euh, c'est pas... Vous savez, quand on est joyeux, quand on est machin, on a l'impression que le corps s'expanse. Euh, alors que quand il y a des tensions, c'est plutôt l'impression d'être centré sur soi-même. On est crispé, il y a des tensions. On a l'impression qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc... Tout ça je le sais inconsciemment et pourtant j'avais du mal à me connecter parce que mon mental se barrait, se voilait la face et qu'il voulait répondre à un autre besoin. Et en passant par cette toile et que comme c'était en lien avec les autres, bah forcément ça n'allait pas répondre à, totalement à 100% de mes besoins parce qu'encore une fois vous êtes la seule personne capable de répondre à vos besoins à 100%. Donc ce besoin de reconnaissance qui est véritable, qui est légitime, on a tous besoin de reconnaissance, en fait c'est de la reconnaissance de moi par moi-même, de reconnaître mon propre travail indépendamment du regard des autres. Voilà, j'espère que vous aurez compris où je veux en venir. Je vous conseille donc fortement d'utiliser cet exercice, cet outil du pourquoi, euh, quand vous sentez que... Mais c'est pas possible, ouais. mais pourquoi je veux faire ça Pourquoi Pour quel besoin C'est quoi? quoi le besoin C'est quoi qui se cache Posez-vous des questions. Mettez-vous dans un sens présent et posez-vous des questions. Si vous ne vous posez pas de questions, vous allez continuer d'agir en mode pilote automatique. Voilà ce que je voulais partager pardon, sur ma prise de conscience donc, du mois de février. Euh, je voulais aussi vous partager euh, un autre outil dont je parle pas forcément parce que je ne suis pas experte en fleurs de bac. Néanmoins, euh, on peut faire ses propres mélanges de fleurs de bac en fonction des thématiques qu'on a envie d'aborder hein, parce que chaque fleur a chaque pleur. C'est peut-être un lapsus révélateur. Chaque fleur a euh, sa particularité. Et donc, euh, comme je vous disais au, au, au vlog précédent, où j'aime bien tirer les cartes parce que c'est aussi un outil de dev perso, ok, bah qu'est-ce que j'ai envie de travailler ce mois-ci euh, Donc ça, je le fais souvent avec euh, la nouvelle lune. Donc où je tire les cartes de la nouvelle lune et où je demande bah, qu'est-ce qu'on m'invite à travailler bah, sur ce prochain cycle lunaire, justement et ce qui est ressorti, dis donc, c'est l'acceptation du corps. Et l'outil qui est ressorti, donc ça c'est avec mes cartes, les cartes que j'ai créées moi, euh, c'est l'outil des fleurs de Bac. Donc cette fois-ci, encore une fois, euh, j'ai pas attendu trois mois avant de les acheter. Euh, tout simplement, je me suis dit « J'ai un besoin, arrête d'avoir peur de dépenser ton argent. Ton argent, euh, tu l'as gagné parce que tu as travaillé et que tu as aidé les autres. Donc maintenant, profites-en pour t'aider toi-même aussi. C'est un juste échange. Tu aides les autres, ils te donnent de l'argent pour que toi aussi tu puisses t'aider. » donc j'ai acheté, euh, j'en ai acheté 8 j'ai acheté euh, 8 fleurs de Bac euh, alors normalement sur un mélange on est euh, à 7 maximum euh, j'en ai acheté 8 tout simplement pour que, euh, parce qu'il y en a une qui m'intéressait aussi en plus et tout simplement pour avoir les frais de port offerts hein, et tout, mais bon voilà euh, donc voilà j'en ai acheté 8 sachant qu'il y en a plus de 30 hein, des fleurs de Bac mais euh, d'y aller progressivement, non pas aussi dans cette optique par peur de manquer et comme je vais faire les fleurs de Bac je vais aller à fond et je vais toutes les prendre comme je pouvais faire avant, non là J'essaie aussi de m'adapter à mon besoin du moment pour être dans l'instant présent. Ne pas prévoir qu'un jour j'aurai forcément besoin des autres peut-être, mais j'achèterai au fur et à mesure de mon besoin. C'est-à-dire qu'on ose dépenser, on ose. Euh, mais on le fait en lien avec le besoin du moment. On n'est pas tout le temps encore dans le mental de prévision, d'avoir. Parce qu'en fait ça dénote la peur de manquer encore une fois. Euh, donc voilà, petit à petit, c'est pour vous montrer aussi que petit à petit, plus vous allez travailler sur vos blessures, etc., plus vous allez vous rendre compte que vos comportements sont en train de changer, que d'habitude vous auriez peut-être agi comme ça et que là, non, ça a changé. Et finalement, ça s'est fait naturellement, sans être obligé de se poser la question du pourquoi, etc. Bien sûr qu'il y a des fois, on a besoin de le faire et c'est normal. Et il y a des fois, on se rend compte après coup, bah tiens, là, je me rends compte, en fait, finalement, j'ai agi différemment. Ça, ça fait du bien parce que ça montre aussi que bah, dans la matière, ça y est, les choses se mettent en place et que le travail que vous avez fait à l'intérieur de vous, bah, ça y est, il est en train de se matérialiser. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est juste pour vous dire que les fleurs de Bac, c'est un outil qui est très accessible. Bien sûr que euh, les personnes qui sont euh, conseillères en fleurs de Bac, elles vont vous aider à adapter les fleurs et à faire le mélange. Euh, qui correspondra à votre situation du moment parce que c'est pas forcément évident de, de, euh, de comprendre quelles sont les fleurs. Moi j'ai l'habitude donc je le fais en perso, mais euh, si vous avez besoin de, de conseils, en tout cas c'est un très très bel outil euh, de gestion émotionnelle. Les fleurs de bac ça fait vraiment beaucoup beaucoup de bien donc je vous le recommande également. Donc maintenant on va, euh, je vais vous raconter un petit peu ce qui est prévu parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont prévues là au mois de mars, euh, sur mars-avril. Euh, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors, donc, ce qui est prévu pour le mois prochain, il y a des nouveautés, on va dire, plutôt spirituelles. Euh, J'avais envie de mettre en avant euh, un guide, de vous offrir un guide euh, plus axé sur la spiritualité, sur le sens. Euh, le sens qu'on peut donner justement aux mots euh, du corps, à nos traumatismes. Euh, comment est-ce qu'on fait justement pour euh, avancer malgré nos blessures euh, Pour moi, ça fait partie euh, de ce processus de donner du sens aux choses pour continuer d'avancer. Donc, je suis en train de vous créer un, un guide offert pour cela. Euh, quand il sera prêt, quand tout sera bien finalisé, je vous mettrai le lien, en tout cas, j'en reparlerai, euh, soit sur les réseaux, soit... Enfin, bah, soit, c'est sur les réseaux et euh, par mail, pour les personnes qui sont inscrites à ma liste mail. Euh, donc, voilà, vous pourrez, du coup, télécharger et il y aura euh, une dizaine d'outils, euh, une dizaine de conseils, justement, pour vous aider à donner du sens à tout ça et pour euh, vivre de façon plus apaisée. Euh, donc, ça veut dire aussi que, par la suite, euh, j'ai envie également de vous proposer un nouveau pack, vous savez que j'ai créé les packs éveil de soi hein, sur différentes thématiques il y a la libération de la nourriture, libération du corps, euh, on a la libération énergétique et j'avais envie de vous parler un peu plus de spiritualité et d'aborder le pardon euh, donc j'ai dans mes tiroirs en prévision, c'est pas pour tout de suite encore euh, mais j'ai déjà prévu de vous créer donc un nouveau pack euh, justement d'éveil de soi euh, en abordant cette notion du pardon euh, donc euh, voilà, de vous donner euh, les, les étapes. C'est quelque chose que je peux faire en consultation. Euh, on n'aborde pas forcément à chaque fois de, de A à Z parce que effectivement, je m'adapte toujours à la personne où est-ce qu'elle en est et on va personnaliser par rapport à son besoin. Mais je me rends compte que c'est un outil qui est vraiment très efficace et beaucoup de personnes se posent la question de comment pardonner, est-ce que, est que je dois pardonner ou pas, etc. Euh, et donc, j'ai envie de vous donner voilà, du contenu par rapport à ça pour vous aider justement sur ce cheminement. Donc ça, c'est aussi un projet. Qui est dans les tiroirs. Il y a un troisième projet qui arrivera euh, certainement avant tout ça. Euh, je suis en train de voir avec à mon amie Caroline qui est hypnothérapeute, euh, sophrologue, et elle fait de l'hypnose quantique, c'est avec elle que j'avais fait ma régression karmique, euh, qui avait été très chamboulante aussi. Euh, elle m'a proposé euh, Qu'on réalise des enquêtes Qu'on fasse quelque chose avec cette hypnose Justement quantique euh, Donc on va faire les premiers tests là Dans les jours qui arrivent euh, Si c'est concluant, il y a fort à parier Que dès le mois de mars, eh bien on vous propose donc euh, Un nouveau contenu, donc on sera toutes les deux euh, Il y aura peut-être une chaîne Youtube dédiée Ou une page Facebook dédiée On va voir un petit peu comment, comment est-ce qu'on vous le propose Comment est-ce qu'on l'agence Et ce sera en lien avec le développement personnel euh, Pour vous donner justement des outils, des outils peut-être nouveaux, des nouvelles façons de penser, des outils peut-être innovants aussi pour aborder bah, certaines thématiques. Alors on, on, on a plein d'idées de thématiques. Si déjà vous, vous aimeriez qu'on aborde certaines thématiques, vous pouvez me les mettre dans la dans les commentaires de la vidéo parce que ça nous permettra déjà d'avoir une bonne base pour commencer donc ces hypnoses. Donc l'objectif pour nous ça va vraiment en fonction de chaque thématique bah tout simplement d'aller en hypnose quantique d'aller se connecter pour bah, capter des messages canaliser des choses pour voilà, canaliser des choses de, de, de personnes plus hautes, plus élevées spirituellement que, que nous, pour tout simplement nous aider ici dans la matière à avancer dans notre vie. Voilà, euh, pour faire très très simple, mais j'en reparlerai de toute façon. Donc voilà, si déjà euh, ce genre d'enquête finalement euh, sous hypnose euh, vous titille, vous parle, et que vous avez déjà des idées ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite, hein, qu'on aborde, qu'on aille voir justement sous hypnose qu'est-ce qu'on peut en dire de ces sujets-là, et eh bien voilà, je vous invite à, à mettre vos idées en commentaire. Euh, et pour le mois de mars, euh, eh bien je voudrais mettre en avant à l'honneur mon programme justement sur le corps. Donc je vous ai parlé hein, des, des packs éveil de soi euh, qui sont euh, voilà des, des, des petits packs à, à petit prix justement, qui sont abordables pour que chacun puisse bénéficier de mes conseils. Et il y a aussi une version un peu plus euh, haut de gamme, euh, qui est le programme j'aime mon corps. Donc c'est un programme en ligne que je vais mettre en avant donc tout le mois de mars. Donc vous allez pouvoir retrouver. Je, je ferai certainement aussi un, un live Facebook sur mon, mon groupe privé pour pouvoir vous expliquer un peu plus en détail le contenu, pourquoi est-ce que j'ai fait ce programme, répondre à vos questions en tout cas, c'est un programme qui va vous aider à vous réconcilier avec votre corps, qui va vous aider à, à comprendre, à écouter les messages du corps justement, à libérer des choses, à vous reconnecter à l'enfant intérieur, euh, à euh, commencer en fait à lâcher prise, euh, à, à prendre ce chemin en fait sur euh, ce, cette bienveillance corporelle. Comment est-ce que je fais pour aimer mon corps alors qu'actuellement, je trouve qu'il ne ressemble pas du tout à ce qu'il devrait ressembler Comment est-ce que je fais justement pour lâcher prise sur cette idée, pour commencer à être un peu plus dans la douceur euh, Parce que finalement, bah, tout ce... Ces formes de privation, tout ce jugement que j'ai contre lui, ben je me rends compte maintenant que c'est autant d'agressions qui font que lui il a besoin de se protéger par la prise de poids par exemple. Mais ça peut être aussi les crises de boulimie par exemple. J'ai deux clientes qui avaient des crises de boulimie, elles ont fait ce programme sur le corps et les crises de boulimie se sont arrêtées parce que justement les crises de boulimie sont il y a quand même une grosse charge psychologique. Euh, donc il y a beaucoup de choses à travailler au niveau de l'enfant intérieur et au niveau de, de justement de, de l'image corporelle, hein, de, de sa perception de son corps. Donc c'est des choses qu'on aborde dans le programme. Donc c'est un programme en ligne où vous êtes en totale autonomie. Et moi je suis là pour vous aider, vous accompagner par mail. Voilà, si vous avez des questions, envie de me partager les exercices, les outils que vous aurez pratiqués, euh, bah, je suis là pour vous accompagner euh, pas à pas dans, dans justement l'exploration de votre corps. Donc voilà, je vous remettrai le lien en dessous. Euh, J'ai aussi le guide sur la, le, le, la bienveillance corporelle. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont déjà téléchargé, Mais si déjà vous avez envie de savoir si effectivement c'est la bonne façon pour vous d'aller mieux, cette bienveillance corporelle, eh bien je vous invite à télécharger le guide offert. Ça vous donnera déjà un premier aperçu de ce que ça peut vouloir dire. Et pour aller plus loin, eh bien ensuite vous pourrez bifurquer sur le programme. Donc vous aurez aussi le lien ensuite par la suite. Euh, voilà ce que je voulais donc euh, mettre en place pour le mois de mars, euh, donc euh, vous pouvez euh, voilà, me dire tout de suite en commentaire si ça vous parle ou si même vous avez des idées, euh, si ça vous intrigue tout ce que j'ai pu vous dire aussi bien hein, par rapport à l'hypnose que euh, le pacte sur la libération du pardon, voilà si déjà vous avez des questions à me poser je suis déjà euh, toute ouïe et on va passer donc à la suite euh, de ce vlog. Alors, le nouvel outil que euh, je me suis acheté ce mois-ci, euh, parce qu'encore une fois, dans mon développement personnel, j'apprends maintenant encore une fois... <rire> à euh, tous les mois à m'offrir quelque chose que j'ai vraiment envie hein, euh, de pas tout le temps fonctionner que euh, si j'ai pas besoin voilà j'ai aussi j'ai aussi des envies et donc je me suis offert un bol tibétain euh, donc je l'ai reçu il y a pas longtemps j'arrive à peu près à, à le faire fonctionner et donc je vais euh, intégrer un peu de bol tibétain dans la méditation euh, qui va suivre juste après euh... Donc la thématique de la méditation, ce sera en lien avec la guérison. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir bah, la guérison, accueillir les changements, parce qu'au niveau vibratoire en ce moment, ça bouge pas mal, on peut être fatigué. Euh, donc euh, voilà, j'aimerais utiliser le sang du bol tibétain pour vous aider à vous recharger, vous aider à réharmoniser un peu tout ça, tout ce qui a pu justement être chamboulé, euh, pour vous aider à accueillir d'autant plus facilement les nouvelles énergies qui sont en train de vous faire changer à l'intérieur, euh, transmuter, voilà, accueillir pleinement cette guérison. Donc vous allez pouvoir retrouver donc... Euh, mon petit euh, mon bol tibétain, je vous montre la boîte parce que je la trouve très jolie, donc pour les personnes qui sont intéressées, je l'ai acheté alors sur Nature et Découverte, mais euh, la personne qui vend ça, c'est euh, les trésors de Jade, je crois, quelque chose comme ça, en tout cas si elle a une chaîne YouTube ou un site, je vous le remettrai dans la, la barre de description aussi, euh, donc euh, voilà, il est, euh, il est assez simple, mais finalement assez joli, fait un très beau son. Donc voilà, vous avez même le petit support qui va avec. Euh, donc voilà, vous aurez le plaisir donc d'écouter ces, ces vibrations tout à l'heure lors de la méditation. Et on va passer donc tout de suite à la guidance du mois, donc euh, bah pour le mois de mars. Donc il y aura une guidance à trois choix comme d'habitude, euh, une guidance bien évidemment générale, donc je vais vous dire beaucoup de choses, euh, essayer d'aborder les différentes les différents domaines de vie possibles. Donc il va falloir prendre évidemment ce qui va résonner pour vous puisque c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous mets également le lien pour commander dans la barre d'infos, hein, dans la barre de description de la vidéo. Donc, vous pouvez commander des guidances soit par domaine, par question, soit des guidances mensuelles. Donc, vous pouvez demander une guidance mensuelle donc pour le mois de mars personnalisée. Et là, tout de suite, vous allez donc retrouver, pouvoir choisir parmi trois choix. A tout de suite Alors nous voici maintenant pour la guidance du mois de mars euh, Donc je vais réaliser des guidances euh, à choix Donc je vous invite à choisir Alors je vais utiliser tous ces jeux de cartes là Il y aura des tarots, il y aura la libération énergétique Le dixit et le message de l'âme Et puis l'oracle des euh, miroirs également Donc je vais faire des tirages un peu plus longs que les fois précédentes Un peu plus précises euh, Je vous invite donc à euh, prendre une profonde respiration Et à vous laisser guider par ces animaux à voir quel est l'animal que vous avez envie de choisir Donc le tas numéro la première interprétation, la première vidéo qui suivra, ce sera l'interprétation euh, de, de la guidance donc de cette salamandre. Ensuite on aura donc la tortue et ensuite on aura l'éléphant. Donc je vous laisse choisir euh, quel est l'animal qui vous vient spontanément, quelle est la guidance que vous avez envie de suivre. Euh, donc ce sera ici la première, la deuxième et la troisième. Euh, donc je vous invite tout simplement à aller directement à la guidance qui vous et si vous n'avez pas envie de regarder la guidance, eh bien je vous invite à aller voir directement la méditation de guérison. À tout de suite Alors voici le tirage pour donc les personnes qui auront choisi cette jolie petite salamandre. Alors pour vous, le mois de mars, euh, ça va être un mois qui va, euh, on va dire, déménager... Euh, ça va pas se faire enfin c'est pas un mois qui va être vraiment euh, type enfin c'est pas qu'il va pas être t-top, c'est que ça, ça risque d'être euh, difficile euh, alors je vais vous montrer les deux decks déjà parce que ça peut vous donner euh, l'ambiance générale donc euh, déjà on a cette reine de pentacle Ici, si la reine de Pentacle, c'est une femme, une polarité féminine. En tout cas, c'est une personne qui est connectée voilà, dans le sens c'est-à-dire beaucoup d'intuition, mais c'est une femme qui est aussi concentrée sur son travail. La reine de Pentacle, elle a peut-être beaucoup travaillé sur son ancrage, sur sa complétude. C'est quelqu'un qui peut sembler stable, pardon, qui est dans la réussite professionnelle, mais ça peut aussi symboliser tout simplement la mère, hein, la mère dans le foyer. C'est aussi le côté maternel qui prend en charge son foyer, hein, qui est dans la matière, dans l'ancrage. Euh, donc là ça peut tout simplement vous symboliser Ou tout simplement euh, symboliser euh, votre foyer C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver euh, sur euh, le dos de deck de, euh, Des cartes de l'oracle du miroir Donc de la famille Et pour moi c'est ce qui va ressortir à mon avis Ça va beaucoup bouger au niveau de votre famille Alors soit vous avez des enfants euh, Mais pas forcément aussi dans le couple Ça peut aussi être votre famille euh, euh, Tout simplement vos parents, vos frères, vos soeurs Si vous êtes célibataire Mais en tout cas il va y avoir du, du, du mouvement dans la famille Alors euh, on a également sur le tarot de Marseille, en dos de deck, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est euh, faire une pause, réfléchir. C'est le temps de la guérison également. Alors là, pour le coup, je vous invite fortement à aller euh, écouter la méditation qui est sur l'accueil de la guérison. Euh, mais on est dans l'idée de prendre soin de soi parce que ça va pas mal bouger au niveau de la famille. Donc là, il va falloir faire des pauses aussi, euh, il va falloir euh, en dos de deck sur l'écoute de l'âme, euh, peut-être écouter les âmes hein, les arbres, pardon, donc être resté dans cet ancrage hein, de la reine de pentacle hein, de, de prendre ce temps aussi pour guérir donc on commence tout de suite avec euh, donc, cette explication, donc j'ai fait un tirage en trois colonnes, euh, pour apporter plus de précision que ce que je peux faire d'habitude euh, bon là toutes les cartes pointent quand même vers quelque chose, euh, ouais, il va y avoir des, des communications qui peuvent être difficiles, bref euh, J'y vais. Alors, huile de bâton. Le huile de bâton, on est sur euh, l'idée de se confronter à soi-même et se confronter aussi aux autres. Donc, il peut y avoir des communications. Euh, à mon avis, il va y avoir des communications difficiles, mais en tout cas, euh, il va falloir se confronter. Et on est dans une histoire aussi de rapidité. Le huile de bâton, c'est qu'il y a des choses, il y a du mouvement. Euh, c'est quand même positif, mais il y a tout qui s'accélère. Pourtant, ici, on a la carte de l'échec. Alors... On a la carte de l'échec et on a également le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ici, c'est une communication sincère, justement. Une déclaration, presque même une déclaration d'amour. Donc, en lien avec cette famille et ce qu'on va retrouver aussi à côté, avec le 9 d'épée, par exemple, pour moi, ici, peut-être qu'il va y avoir besoin, effectivement, de retrouver une communication un peu plus sincère au sein de la famille, donc que ce soit avec ses enfants ou avec son conjoint. Et peut-être, soit que, effectivement, ce côté euh, tout va s'accélérer, etc., et que vous allez vers l'échec si, effectivement, vous n'êtes pas dans la communication sincère, voire même la déclaration d'amour, hein. peut-être qu'il est grand temps aussi de déclarer votre flamme, peut-être, euh, mais voilà, attention à cette notion d'échec, euh, soit elle symbolise, effectivement, que... Euh, eh bien cette communication qui s'accélère, eh bien elle peut être coupée si elle n'est pas sincère, euh, soit que vous sortez de cet échec, parce qu'ici on a le boomerang, donc on a aussi cette histoire de, même si il y avait un échec au début dans votre famille, que ce soit couple, hein, encore une fois je, je vais rester dans le très large au niveau de la famille, et encore une fois vous prenez ce qui résonne pour vous et ce qui fait sens avec votre propre vie, Soit vous étiez dans des énergies, il y a tout qui s'accélère, on monte un peu sur nos grands choix, etc. Et, et finalement, ça donnait plutôt des échecs plutôt qu'autre chose parce que finalement, vous n'étiez pas dans quelque chose de sincère. Euh, en tout cas, on vous parle de donc c'est-à-dire que les choses vont euh, revenir, c'est-à-dire que s'il y avait des séparations, ça peut revenir. En tout cas, il y a des choses positives qui vont revenir, parce qu'ici, on a quand même la carte du verdict. Alors même s'il si y a la maison de Dieu ici, la maison de Dieu, c'est la tour, hein, donc c'est une carte qui chamboule, mais elle chamboule toujours pour quelque chose de positif. Et en plus, on finit sur cette carte. Donc... Ça ne va pas être simple, mais euh, ce qui sera déconstruit, même si vous avez la sensation au début que c'est un échec, c'est qu'une sensation parce que le positif va revenir avec la carte du boomerang et ici la maison de Mais oui, c'est sûr qu'au début, vous aurez peut-être l'impression que c'est un échec. En tout cas, euh, voilà, restez sur... une. Tout va peut-être s'accélérer, mais restez sur une communication sincère, restez connecté à l'amour. Euh, ici on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le lâcher prise, faire confiance à ses gens, à son intuition pour aller de l'avant, c'est avoir la foi. Donc justement là, ce qu'on vous dit, c'est ayez la foi que les choses vont revenir à la normale, que tout va aller pour le mieux, que ça va revenir, que le boomerang là, il est lancé, vous l'avez peut-être perdu de vue depuis un moment, mais il va revenir. Ayez la foi, lâcher prise, lâcher prise sur peut-être cette notion d'échec, vous avez l'impression que vous êtes dans l'échec. Prise parce que de belles choses vont arriver. Le 3 de bâton, on est justement sur trouver de nouvelles idées pour avancer et agir différemment. C'est-à-dire que toute cette situation-là, ces situations d'échec, euh, voilà, se, se confronter à eux aux autres, c'est pour justement vous inviter à sortir de là-dedans, pour vous rendre compte que c'est important d'être dans une communication sincère, hein, de lâcher prise, d'avoir foi, d'avoir foi que justement l'amour reviendra. Vous ne savez pas sous quelle forme, mais l'amour, euh, l'amour c'est une énergie. Hein, donc, il faut sortir du cadre juste amour avec euh, un conjoint ou une conjointe. Donc, l'amour tout, sous toutes ses formes, va revenir, et que pour que ça revienne, justement, il faut lâcher prise, et c'est surtout qu'il faut, faut trouver de nouvelles idées pour avancer. faut agir différemment. Si vous ne pouvez pas espérer un, un, un, que les choses changent si vous continuez d'agir de la même façon. c'est pas possible. non c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. Euh, donc, euh, si vous voulez que les choses aillent pour le mieux et sortir de cet échec et être dans ce, ce retour ici, et puis, bah, évidemment, dans le verdict, euh, on vous invite ici à agir différemment. En tout cas, c'est les énergies par lesquelles vous allez être bercé au mois de mars. Donc, c'est là-dessus que vous allez être invité à travailler. Ensuite, on est sur le 9 d'épée. Le 9 d'épée, lui, il va être sur... Encore une fois, cette notion de famille et d'entourage proche. Donc, il peut justement y avoir des peurs et des doutes. Et pourtant, on vous dit ici d'avoir foi. Mais il peut y avoir encore des peurs, des doutes liés à la famille, euh, liés aux autres. Il peut même y avoir des influences extérieures négatives. Euh, il peut y avoir de, de l'anxiété. Et pourtant, on vous dit bien ici qu'il y aura un verdict. Et ici, vous avez le soleil. C'est-à-dire que c'est vraiment un verdict positif. C'est-à-dire que même s'il y a des peurs, etc., on vous dit de garder la foi. On vous dit surtout qu'au mois de mars, ça y est, le verdict tombe. Ça y est, au mois de mars, alors évidemment, je ne vais pas vous donner de date parce que le temps n'existe pas en guidance, mais que, euh, il va y avoir un verdict positif que vous allez sortir de tout ça. Peu importe les conflits, les communications, ce qui s'est passé là dans la famille, il y aura un verdict. Alors par contre, ça ne se fera pas sans une déconstruction. Parce qu'encore une fois, on finit là dessous mais ça va se passer très vite. Parce qu'on commence par l'huile de bâton, donc tout va s'accélérer au mois de mars, il va vraiment y avoir des changements. Euh, un verdict va être prononcé, ça va vous permettre de déconstruire quelque chose. On est encore dans le 3 de bâton ici. Hein. Donc on doit agir différemment. Vous allez déconstruire la tour pour pouvoir agir différemment et reconstruire une tour sur une base plus saine. Mais la maison de Dieu, oui, il va y avoir du grand chamboulement, mais c'est... Pour quelque chose de positif donc euh, garder la foi lâcher prise rester connecté au cavalier de coupe qui est lui dans une communication sincère et tout se passera très bien alors c'est encore ce qui peut être matérialisé ici par les cartes de dixit hein. alors là on a le reflet dans le miroir aussi comment est ce que vous vous percevez euh, face à vous même est ce que vous mettez encore des masques est ce qu'il faut justement retrouver quelque chose de plus naturel quelque chose donc une communication plus sincère et ici, on voit bien qu'encore une fois la communication ici est, est complètement coupée. Il peut y avoir des environnements extérieurs nocifs, encore une fois, qui fait que la communication au sein d'un couple, mais d'une famille, est coupée, comme si voilà, on était chacun prisonnier dans sa bulle de verre et on n'arrivait pas à se faire comprendre de l'autre. Euh, donc peut-être que je pour sortir de cette communication un peu coupée, on vous invite encore une fois peut-être à laisser tomber les masques, hein, à, à être plus naturel et à être plus dans la sincérité pour que la communication passe mieux malgré les, euh, les influences extérieures qui, voilà, il y en aura toujours hein, des influences extérieures. Euh, et le message de votre âme. Tchau, né? Donc, ce que votre âme vous invite à faire, euh, bah, on est encore une fois... donc y a, Là, il y a deux cartes, tout simplement, parce qu'il y a deux cartes qui sont sorties. Hein. Euh, mais euh, on est dans déconstruire ses peurs. Donc, on est bien dans cette histoire de maison vieux. Là, oh, Dieu, pardon, vous, va, vous allez déconstruire vos peurs. Hein, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre votre zone de confort et votre zone de magie. Regardez chacune de vos peurs. Nommez-les, conscientisez-les, détruisez-les une à une et traversez-les pour rejoindre l'âme magie ou l'âme agie. Et se respecter, posez vos limites, écoutez votre temporalité... Ressentez ce qui semble juste pour vous porter, vous, le plus grand amour. Hein, peut-être que, là, ce qui me vient aussi, c'est peut-être que la communication... Ah, je vais y arriver Communication sincère, elle est peut-être pour vous-même hein, aussi. Hein, Qu'il est grand temps, justement, de, de sortir un peu de ce voile et, euh, et d'être plus sincère vis-à-vis -vis de soi-même si vous êtes célibataire. Hein. Euh, donc, posez vos limites Voilà, portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Voilà ce qu'on vous conseille de faire donc pour ce mois-ci et euh, au niveau énergétique ce qui va se passer eh bien il y a encore des blocages karmiques alors si c'est en lien effectivement dans un couple euh, il peut y avoir du coup des relations karmiques des blocages qui vont être dénoués qui vont être mis en lumière qui vont être libérés en tout cas ça va être la thématique du mois de mars vous allez peut-être vous rendre compte que justement dans certaines relations où il y a des conflits où c'est difficile la communication c'est peut-être aussi parce qu'il y a des blocages karmiques et on vous parle bah ici hein, forcément d'agitation intérieure avec cette introspection mais bon je pense que vous l'aurez compris avec tout ça mais restez quand même sur cette idée que euh, ça va chambouler, mais si vous restez connecté à l'amour, si vous restez connecté à ce respect de vous-même, à vos besoins, à essayer de, de, de déconstruire un peu toutes ces peurs, et eh bien vous allez sur quelque chose de positif, et encore une fois ça, tout va aller assez vite, et c'est d'ailleurs ce qui est repris ici, je vous ai pas montré le de deck de, du Dixit, on est sur cette notion de vitesse, hein, c'est ça y est, vous y allez hein. même si ça fait peur, même s'il y, y a des doutes, on vous dit de faire confiance, d'avoir la foi, même si vous sortez d'une situation d'échec, on vous dit que ça va changer justement, hein, que vous sortez de l'échec, vous, vous allez vers le verdict et, et tout va chambouler mais ça va se faire assez rapidement et euh, ce sera d'autant plus simple à traverser si vous êtes connecté à l'amour, à la sincérité, si vous vous respectez et si vous arrivez à déconstruire vos peurs. Voilà euh, ce que je voulais vous dire donc pour ce tirage. Donc, euh, comme on est dans cet esprit aussi de guérison, je vous invite fortement à écouter la méditation sur la guérison. Euh, je vous souhaite bah, bon courage pour ce mois de mars. Euh, Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Ça m'aidera à peaufiner également mes interprétations et aussi tout simplement à savoir si ça vous a aidé pour ce mois de mars à euh, vous donner des conseils, des pistes euh, pour traverser ce mois-là. Voilà, je vous dis euh, à tout de suite pour euh, le reste de la vidéo. Alors, nous voici pour euh, la guidance du mois de mars. Donc, une guidance générale, je le rappelle. Euh, donc, vous allez prendre uniquement ce qui va résonner pour vous et ce qui fait sens avec votre vie actuelle. Donc, pour les personnes qui auront choisi la petite tortue. Donc, pour le mois de mars. Alors, euh, de façon générale, il va y avoir de l'évolution spirituelle pour ce mois de mars pour vous. Euh, mais il va falloir se lancer. Il va falloir y aller. Euh, ça ne va pas se faire, encore une fois, euh, facilement en claquant des doigts. Alors... Donc je vous montrerai aussi les dos de deck euh, des cartes euh, parce qu'elles peuvent apporter une dimension euh, supplémentaire, en tout cas un contexte euh, supplémentaire par rapport à ce mois de mars. Alors euh, on va donc commencer avec le dos de deck donc, euh, du tarot du funambule. donc c'est l'ermite, c'est un arcane majeur, donc ça va être un mois quand même assez important pour vous. Euh, L'arcane majeur de l'ermite c'est euh, euh, cette espèce de, de guide hein, spirituel, du coup c'est guide lumineux euh, qui euh, bah, finalement aussi peut rester seul, alors parce qu'il est à soi-même. Attention parce que dans le penchant euh, de l'autre côté, bah, attention aussi à la solitude, hein, ne pas se replier sur soi-même, hein, se renfermer sur soi, mais pour moi, on est, là, on est plutôt sur justement ce besoin. Euh, peut-être un besoin de se concentrer sur soi, de se replier sur soi, de faire l'état de ses connaissances, d'être plus connecté. En tout cas, c'est ce qui ressort dans les autres cartes. Donc, je pense qu'on est plutôt sur euh, cette notion-là de, de, de se replier sur soi, peut-être d'être un guide pour soi-même. Un guide pour soi-même pourrait devenir un guide pour les autres. Mais euh, cette idée de, euh, de, voilà, de, de repli sur soi nécessaire, hein, de, de faire l'ermite aussi. Euh, en tout cas, vous serez dans ces énergies-là parce qu'il va y avoir pas mal de transformations pour vous. Alors, donc, on va euh, voir ensuite le tirage ici que j'ai formulé sous forme de colonne. Alors, on commence ici avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est donc... Un homme donc soit c'est un homme dans votre entourage soit c'est vous si vous êtes une femme votre polarité masculine hein, le côté yang de votre personnalité celui qui y va et euh, les épées on est dans la notion de vérité d'intelligence froide c'est euh, un signe d'air donc euh, soit c'est une réelle personne soit c'est vous encore une fois euh, qui euh, voilà qui peut avancer un peu masqué qui peut être un peu fourbe voire même silencieux alors c'est quelqu'un qui a des intuitions mais qui pour autant ne va pas forcément dire ce qu'il pense donc il peut porter un masque et qui peut être un peu caché. On a ici ensuite la carte de l'instabilité et ici le 5 de denier. Alors le 5 de deniers, j'aime pas trop cette carte parce qu'elle <rire> symbolise des problèmes. Euh, ça peut être des problèmes de santé, des problèmes de sommeil, des problèmes d'argent, des problèmes au travail, euh, une peur du rejet, une peur de perdre de l'argent. Donc effectivement, ça montre bien ce côté instabilité. Alors soit, effectivement, au mois de mars, vous allez vivre beaucoup d'instabilité, il va y avoir pas mal de, sou de, de soucis de, de, de que ce soit de santé, d'argent, de sommeil, de travail. Et du coup, vous allez peut-être pas forcément dire euh, ce qui se passe au fond de vous, vous allez peut-être avoir des intuitions mais que vous n'allez pas vouloir euh, et bien, euh, euh, libérer, exprimer. Soit c'est effectivement quelqu'un dans votre entourage, un homme justement qui n'était pas totalement ce qu'il se pense, qui, a, qui porte un masque, qui va générer cette instabilité et ces soucis-là euh, également. Donc euh, voilà, encore une fois, vous prenez ce qui va résonner pour vous. Euh, Ensuite, on est sur le set de bâton et donc la situation s'améliore quand même, hein, mais on vous parle quand même d'instabilité. Le set de bâton, c'est les synchronicités, c'est croire en quelque chose et surtout se battre pour. Hein. Donc on est dans une énergie de persévérance. On vous invite à persévérer, à continuer, à vous battre, pour euh, ce que vous croyez, ce que vous croyez être juste pour vous. Alors après, j'ai deux cartes qui sont sorties, j'ai la carte du temps et la carte de la parole, et le temps était retourné. Alors je me suis dit, je vais le laisser retourner, on va voir si ça peut apporter une symbolique différente, dans le sens, normalement la carte du temps, c'est pour vous dire ça va prendre du temps. Et là, j'ai pas forcément l'impression que ça va prendre du temps, mais c'est pour vous dire que ça y est, il est grand temps. Il est grand temps de parler. Il est grand temps de dire réellement les choses hein, pour sortir de cette instabilité, pour sortir euh, voilà de, de cette personne peut-être qui vous manipule ou de vous-même, qui vous cachez à vous-même. Encore une fois, hein, ça peut être vous aussi hein, qui portez un masque. Euh, ça crée, génère de l'instabilité parce que vous libérez pas forcément vos émotions et ça génère des problèmes après sur d'autres sphères. Hein, par, par peur du rejet, il y a, y a toujours des, des raisons. Mais là, on vous dit que si vous croyez en quelque chose, si on vous invite à vous connecter à votre intuition hein, et à la respecter, donc... Euh, et on vous invite vraiment à persévérer. Et pour moi, le fait qu'elle soit inversée, c'est vous dire, ça y est, il est grand temps de le faire et il est grand temps surtout de parler. Il est grand temps de communiquer. Alors ensuite, en dessous, on a ici le 5 d'épée et on a ici un 10 de bâton. Alors le 5 d'épée, on va être sur rester équilibré dans sa tête, peser le pour et le contre, le vrai, le faux. Alors ça peut aussi parler de jalousie, de crainte. Ça peut être effectivement montrer que, euh, il y avait des craintes par rapport à cette personne ou par rapport à vous-même. Et pourtant, on vous dit qu'il est grand temps finalement de euh, justement de peser le pour et le contre, hein, de rester équilibré, euh, de voir effectivement est-ce que c'est justifié de continuer à porter ce masque ou pas euh, qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez communiquer, hein, de peser le pour et le contre dans aussi vos paroles, dans vos actes euh, et ici donc ce 10 de bâton le 10 de bâton, on est dans une situation pesante, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a du travail, la responsabilité donc on est pour moi vraiment dans cette lignée-là du 7 de bâton, où on vous invite vraiment à persévérer, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire on sait qu'il y a du travail, mais on vous invite à persévérer, si, à persévérer euh, dans tout ce en quoi vous croyez, encore une fois et c'est pour ça ici le 5 d'épée pour moi il vous dit aussi de peser le pour et le contre dans ce que vous croyez. Est-ce que ce que vous croyez c'est en lien avec vos intuitions ou c'est en lien avec vos masques Si c'est en lien avec vos masques, vous allez rester dans l'instabilité. Et pour moi, il est grand temps de sortir là-dedans. Euh, et pour ça, ça va passer par la parole. Parole à vous-même, mais aussi aux autres. Et pour moi, il est grand temps voilà de... Euh, sortir de ce côté masque fourbe, on vous invite à être pleinement connecté à votre intuition, parce qu'il est temps, euh, et de croire en votre intuition pour vous battre pour. Et oui, c'est sûr que c'est pesant, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, là, pour le coup, cette carte-là avec la parole, c'est clair qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de choses à dire ce mois-ci pour vous. Euh, je ne sais pas dans quel domaine, hein, vous le prendrez pour ce qui vient pour vous euh, en fonction de ce, que, ce qui résonne, mais à mon avis, il va y avoir beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de travail, mais on vous dit de persévérer. Alors, ici, on a le 9 d'épée. Et pour moi, c'est ce qui explique que peut-être vous êtes encore, ou que l'autre personne euh, met un masque. C'est parce que le 9 d'épée, on est dans les peurs, on est dans les doutes. On est dans les doutes liés surtout à la famille, à l'entourage, les autres. Ça peut créer justement de l'anxiété, des insomnies. Hein le 5 des Denis aussi, ici. Euh, donc, euh, il peut y avoir aussi une influence extérieure qui soit négative, ça peut être justement une autre personne, donc ce fameux roi d'épée. Donc c'est pour ça que ça génère des doutes, ça génère cette instabilité, et pourtant on vous dit que si vous croyez, il faut persévérer, il faut y aller. Donc, euh, alors, ici on a la carte de la sexualité. Donc pour moi, c'est peut-être lié effectivement à un couple. Euh, alors, 9 d'épée avec sexualité, ça peut euh, voilà avoir aussi des doutes par rapport à une infidélité, une tromperie, euh, ou tout simplement votre couple couple pardon ou tout simplement vous par rapport à vous-même est ce que vous êtes pleinement aligné quand on parle de sexualité c'est le chasse le sac euh, pff, je vais y arriver le chakra sacré donc vos émotions est ce que vous êtes pleinement euh, connecté à vous même à votre essence profonde euh, parce que ici on est aussi avec un valet de deniers le valet de deniers on est sur le nouveau projet on est sur le manque de confiance en soi on est sur la timidité c'est à dire que là on est dans la création dans l'ancrage le matériel donc, euh, vous avez peut-être des peurs, des doutes euh, qui peuvent être liés avec la sexualité s'il y a des tentations, hein, comme les tentations du diable par exemple, peut-être qu'il y a des fantasmes qui sont inavoués parce que vous avez peur. Euh, pourtant, on vous dit encore une fois de d'exprimer de, votre parole parce que le fait de ne pas exprimer réellement qui vous êtes, hein, votre chakra sacré, votre créativité, donc votre sexualité, euh, C'est aussi l'émotion et la créativité. Si vous n'exprimez pas tout ça, et eh ben oui, ça génère des doutes et des peurs dans la famille. Et du coup, ça vous empêche de créer quelque chose. Et pourtant, en finissant sur le valet de Denier, on vous invite quand même à reprendre confiance en vous. C'est-à-dire que pour moi, le mois de mars, ça va être difficile pour vous, ça va être très instable, parce qu'il va falloir beaucoup communiquer, il va falloir persévérer il va y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail si vous voulez vous lancer et créer quelque chose dans la matière mais vous allez finir sur quelque chose de nouveau sur un, sur les balbutiements de quelque chose de nouveau un nouveau projet, donc il y aura peut-être encore d'hésitation et de timidité et on vous dit par contre quand même de reprendre confiance en vous mais entre temps, il va falloir, euh, il y a une situation qui a besoin d'être réglée euh, et il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même pour moi. Euh, alors, je vous dis ça aussi parce que en dos de deck euh, sur la carte du disque, on a ici les roues des émotions. Donc ça va peut-être chambouler au niveau des émotions. Il va y avoir des déblocages au niveau des émotions. On a ici euh, en dos de deck sur le tarot de Marseille, on a donc le 4. De bâton. Le 4 de bâton, c'est euh, le bien-être, c'est euh, la construction sur le long terme. C'est-à-dire que c'est un foyer heureux, c'est la récolte des fruits. Donc, on est quand même sur une ambiance où malgré tout ça, encore une fois, on finit sur de nier, vous allez pouvoir créer peut-être un nouveau projet, une construction, en fait, sur le long terme. Si on vous invite à faire tout ça, c'est pour pouvoir construire quelque chose, un bien-être, sur le long terme. Mais il va falloir bosser il va falloir y aller et euh, on est encore une fois pour moi dans la notion de projet parce qu'en dos de deck sur l'oracle des miroirs, on a la fécondité la fécondité ben, c'est le mûrissement d'un projet et pourtant il n'y a pas de naissance il y a une carte des naissances hein, je ne sais plus où elle est il y a une carte des naissances donc là c'est la carte de la fécondité ce qui veut dire que le projet la chose que vous avez envie de voir le jour je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit peu importe euh, et là ben, c'est pas encore là et euh, c'est encore en mûrissement, c'est encore voilà, à l'état de gestation. Et ce qui fait pour moi que c'est encore à l'état de gestation qu'il n'y a toujours pas cet accouchement, cette naissance, c'est cette instabilité. C'est le fait que vous n'avez toujours pas pris la parole, c'est le fait qu'il y ait toujours ces masques, que vous ne soyez pas connecté à l'intuition. Ou qu il y ait cette personne, hein, de cette influence extérieure, ça peut aussi vouloir dire ça hein, avec le 9 d'épée. Qui vous influence, qui génère de l'instabilité et qui ne fait que vous n'êtes pas connecté à votre parole, que vous n'exprimez peut-être pas votre sexualité aussi telle qu'elle est réellement. Donc on vous invite à, si vous croyez en quelque chose vraiment, à persévérer, à y aller, parce que euh, en tout cas le, le fait euh, voilà de de, de, de, de de couper cette intuition, c'est ce qui bloque l'amurissement de votre projet. Hein. Euh, alors, ensuite, les cartes du Dixit, elles ont dit quoi Eh bien, il euh, y en a trois qui sont sorties. Donc, pour moi, ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans une évolution spirituelle. Vous allez vraiment... À la fin, pour moi, ce projet, ça va vraiment être cette reconnexion à votre spiritualité. Ici, on est pour moi dans l'évolution de l'homme, hein on vous invite à vous recentrer sur vous euh, et à voir aussi peut-être votre évolution. Peut-être que vous avez aussi du mal à avancer parce que vous n'arrivez pas, pas à voir que vous avez évolué. Là, on est encore ici sur l'échelle, sur euh, déjà l'évolution de l'homme, on a le singe ici, puis on a ce singe qui brille, mais... Il euh, y a cette idée aussi d'échelle et de monter l'échelle. Alors, ça peut être monter l'échelle sociale. Euh, Peut-être que euh, ce roi d'épée, c'est ce singe qui est tout en haut et qui euh, a pas forcément un regard très, très sympatoche. Euh, mais euh, on vous invite aussi à être nu dans le plus simple appareil, aussi à montrer, à, à oser montrer qui vous êtes parce que euh, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer alors je vous invite à retenir tout ce que j'ai dit parce que là je suis incapable de vous le redire, donc ça veut dire que c'est important on est pour moi ici encore une fois peut-être à prendre votre envol, peut-être à sortir de tous ces papillons là qui sont attirés par la lumière, alors même si pour moi ce pendule symbolise aussi euh, l'évolution spirituelle, euh, là on est peut-être aussi à prendre encore une fois votre envol à sortir peut-être des habitudes de ce que tout le monde fait, euh, et, et ne soyez pas aveuglément attirés par quelque chose parce que sous prétexte que tout le monde le fait encore une fois retirez votre masque et prenez votre envol, pour moi on est là-dedans et on est dans cette évolution, dans, dans cette évolution. Encore une fois, ça va être quelque chose de nouveau, ça va être le début, mais vous allez vers une évolution. Euh, vraiment une évolution profonde de vous-même. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de taf. Euh, alors, au niveau énergétique, on a ces cartes-là qui sont sorties. Alors, je vous parlais d'évolution, de transformation énergétique, on a ici la carte de la médiumnité qui est ressortie, donc c'est peut-être en lien justement avec vos capacités médiumniques, et on a ici la blessure d'injustice. Donc par rapport à tout ça, c'est peut-être justement cette blessure d'injustice qui va ressortir, qui génère toute cette tension. Euh, il peut effectivement y avoir des soucis au niveau de justice par rapport à ce roi d'épée, hein, peut-être, hein. euh, parce que le roi d'épée encore, ça peut être aussi une femme dans votre entourage qui est dans cette polarité là, hein, toujours pareil, donc pour moi il y a cette blessure d'injustice là qui va euh, qui va monter sur le tapis là, je sais pas comment on peut dire les choses et c'est ça que vous allez devoir travailler durant ce mois-ci avec beaucoup de travail, le, la parole enfin je vais pas refaire le, le, le truc vous aurez compris, en plus en dos de deck encore une fois sur la libération énergétique, on a la transformation énergétique, donc on vous dit vraiment qu'il y a des transformations qui vont s'opérer mais il va falloir bosser. Et pour finir, le message de votre âme, le conseil, eh bien, c'est celui-ci, c'est se ce lancer. Alors je, je lis en même temps que vous, donc on vous parle de nouveau départ aussi. Un nouveau départ s'offre à vous. Mettez vos peurs et vos appréhensions de côté, hein, les fameuses peurs du 9 d'épée. Euh, sautez, lancez-vous, laissez le courant de la vie, vous porter là où vous devez cheminer. Voilà. Et euh, en dos de deck sur le message de l'âme, on a de faire confiance à la vie. Et au-delà de la vie, c'est faire confiance à vous, à vos propres intuitions, à retirer le masque. Voilà, j'espère que euh, cette guidance vous aura parlé. Euh, Laissez-moi vos commentaires pour me dire si ça vous parle. Euh, déjà, ça me permettra de savoir si ce que je peux vous proposer, ça vous aide, parce que c'est l'objectif. Et puis moi, ça m'aidera aussi à peaufiner de mieux en mieux mes interprétations de cartes. Et je vous dis à tout de suite pour la méditation et la suite de la vidéo. Alors, nous voici pour le troisième tas, donc pour les personnes qui vont choisir l'éléphant. Voici votre guidance pour le mois de mars 2021. Donc c'est une guidance générale, vous me prenez ce qui va raisonner. vous ne prenez que pardon ce qui va résonner pour vous. Euh, alors, un mois difficile aussi, alors décidément le mois de mars, je pense que pour tout le monde, ça va être un peu. ça va chambouler pas mal, surtout au niveau de la famille, parce que j'ai encore le 9 d'épée qui est ressorti. Il est ressorti dans les trois tirages. Si jamais vous avez eu la curiosité de regarder les autres, euh, il est ressorti dans les trois tirages, donc il y a beaucoup de peur de doute liés à la famille quand même. Hein. Euh, alors, pour vous, euh, pour les personnes qui ont choisi l'éléphant, donc un mois, vous avez quand même euh, une épée ici, épée, épée, épée, donc voilà, il y a quand même pas mal d'épées, donc on est sur cette notion euh, de vérité. Euh, D'intelligence, c'est beaucoup de, du raisonnement. Euh, il y a quelque chose qui va, ça va trancher. Hein, donc, ça va pas être euh, forcément très facile. Il y a beaucoup d'énergie de trahison aussi. On va le voir. Euh, on vous invite à, en tout cas à vous protéger, euh, à vous mettre en retrait peut-être, euh, mais en tout cas à vous faire confiance. Alors. Donc, on va y aller. Donc, euh, ici, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui va écouter ses guides. Il est complètement connecté à sa spiritualité profonde. C'est aussi ce qu'on va retrouver en dos de deck sur le Dixit. Pour moi, lui, c'est vraiment le, le, le sage voilà, qui, est, qui est dans cette élévation spirituelle, qui est connecté à sa spiritualité profonde. En tout cas, on vous invite à vous connecter à vos guides, à euh, votre intuition profonde, donc à vous faire confiance tout simplement. Euh, et il y a des énergies de trahison. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, encore une fois. Peut-être que vous avez la sensation euh, de trahir quelqu'un si vous écoutez, si vous, vous connectez à votre spiritualité. Parce que lui, il n'y croit pas, etc. Peut-être que vous avez eu la, sens, eu la sensation d'avoir été trahi par vos guides, pour X raisons. Ou tout simplement, ça vous montre, pour euh, les choses de plus terre à terre, qu'effectivement, il va y avoir, oui, il y a eu de la trahison et que vous avez déjà peut-être une intuition et qu'on vous invite vraiment à vous faire confiance là-dessus parce que oui, il y a bien une trahison dans l'air. Alors... Euh, et c'est pour moi en lien avec la famille. Donc, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos, vos parents. En tout cas, c'est lié à l'entourage à la famille, mais aussi potentiellement à l'entourage proche. Hein. Euh, mais il y a beaucoup de peurs, de doutes. Il y a des peurs et des doutes en lien avec de la trahison. Donc, dans votre famille, dans l'entourage, ça peut générer de l'anxiété, de l'insomnie. Il peut y avoir aussi ça peut symboliser aussi une influence extérieure négative. Mais en tout cas, il y a la trahison dans l'air, là, c'est pas cool. Euh, ça peut être la trahison par rapport à vous-même, encore une fois, d'accord euh, Là, même si on a la carte de la famille, de l'entourage, euh, prenez toujours ce qui va résonner pour vous. Euh, c'est peut-être vous aussi qui avez trahi quelqu'un de votre famille, de votre entourage. En tout cas, là, ça va ressortir, on vous invite à, à dire la vérité, d'accord euh, Donc, encore une fois, vous voyez où est-ce que vous vous placez. En dos de deck, sur le tarot du funambule, on a quand même l'ermite, euh, c'est la même carte que pour le tas précédent donc encore une fois on vous invite à l'intériorité à prendre du recul à être comme une ermite comme cet ours là qui éclaire hein, donc qui est connecté à sa spiritualité profonde qui est connecté à soi d'abord euh, mais qui euh, peut aussi être dans le repli sur soi, un peu dans sa grotte. Donc là, on vous invite à être dans cette introspection, à vous connecter vraiment à l'intérieur de vous, à, à prendre du recul, à vous protéger, à vous mettre dans votre grotte peut-être, soit donc vous protéger d'une tierce personne qui vous trahit ou est en train de vous trahir ou va vous trahir dans le mois de mars. Euh, qui est dans votre entourage euh, Donc soit vous protégez de ça Soit vous protégez vous même Parce que vous même vous avez trahi peut-être quelqu'un Alors trahi c'est toujours pareil hein. C'est à voir à quel niveau Et chacun a sa propre définition de la trahison aussi euh, Et en tout cas on vous invite à, à trancher, à dire la vérité Mais à vous connecter à vous pour voir ce qui est juste de faire alors, on poursuit ici avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on vous parle de courage, on vous parle de faire face à un problème et à des trahisons. Donc, on est encore dans une des énergies de trahison ici avec ce 7 d'épée. Et on vous dit qu'il va falloir prendre votre courage à demain, qu'il va falloir faire face à un problème. Mais ça peut aussi symboliser une, comme une sorte de... Alors, la prise mentale c'est plutôt le 8 d'épée. Mais euh, de faire face à un problème, euh, c'est pas ça peut aussi... Euh, c'est pas forcément lui tourner le dos comme il fait ici, c'est peut-être aussi parfois prendre de la distance ici avec la carte de la distance. Pour moi, c'est peut-être vous aider à prendre de la distance sur un problème pour vous le voir dans son ensemble et voir quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à vous. Et pour, pour moi, ça peut être faire ça aussi, faire face à un problème. C'est-à-dire pas rester englué dans « il m'a trahi, c'est horrible » ou « je l'ai trahi, c'est horrible, je culpabilise » ok, il s'est passé ça, je prends un peu de distance et après je peux prendre mon courage à deux mains pour faire face au problème, d'accord euh, Et ici, on a quand même un arcane majeur qui est la lune, donc voilà, de, des doutes aussi hein, sur la lune, euh, tout, tout ce qui va être caché, donc euh, pour moi ça fait sens aussi avec la trahison du coup, et il peut y avoir des choses cachées encore une fois, soit c'est vous qui cachez, soit c'est les autres. Mais il y a des doutes, il y a des, des, des choses cachées. Euh, et ça va, euh, ça va remonter à la surface. En tout cas, euh, il y a les deux cartes qui sont sorties ici. Donc on a cette as d'épée et l'as d'épée, on est dans l'idée de dire la vérité ou d'apprendre une vérité. Donc c'est encore une fois, avoir confiance en soi, euh, mais en, surtout, <rire> avoir, <rire> faire preuve de courage. Faire face aux problèmes pour soit vous dites la vérité, soit en tout cas vous allez apprendre une vérité. Et on vous invite vraiment à à faire face au problème, à prendre de la distance par rapport à ça, dans le sens à pas trop vous engluer dans le côté émotionnel des choses, mais euh, à, à, à prendre votre courage à demain. En tout cas, vous serez baigné par ces énergies-là, d'accord Parce que c'est pas non plus une voyance, c'est aussi pour vous dire que vous allez faire face au problème. Euh, ensuite, pourquoi je vous dis ça aussi parce qu'on finit quand même sur cette colonne avec l'hérofante. L'hérofante, c'est le pape, c'est aussi un arcane majeur donc c'est quelque chose d'important et en plus on finit sur une reine de bâton qui est donc euh, un arcane de cours, donc euh, on est quand même ici sur une note on va dire plutôt positive, on vous invite ici avec la projection à vous regarder dans le miroir alors soit c'est vous qui avez trahi on vous invite encore une fois à euh, bah, dire la vérité à vous regarder dans le miroir à regarder vos parts d'ombre ici que peut-être ici vous je vais vous montrer un peu plus la carte euh, peut-être que vous fermez les yeux sur vos pardons sur vos trahisons on vous invite à les voir en face ou en tout cas on vous invite à voir en face aussi l'autre on parle ici hein, d'effet miroir aussi hein, de, de regarder l'autre c'est aussi l'effet miroir par rapport à soi-même donc on vous invite à cette introspection personnelle aussi ici avec les hérofondes, puisque le pape c'est ça symbolise aussi les contrats d'âme, mais c'est surtout euh, tout ce qui va être secret c'est la tradition c'est le savoir c'est l'intuition donc se reconnecter à cette spiritualité profonde on est encore en plein dedans pour moi on vous invite encore une fois à vous recentrer sur vous et à voir qu'est ce que vous faites de cette trahison comment est-ce que vous allez transformer cette trahison d'où aussi la prise de distance hein, et de et de d'y aller avec courage euh, mais comment est ce que vous pouvez transformer ça pour que ça puisse vous servir au niveau de votre spiritualité et pour moi on vous invite ici le conseil hein, de en plus on finit sur cette cette reine de bâton pour moi le conseil c'est de vous connecter à cette reine de bâton cette reine de bâton pardon qui a une reine de bâton c'est la confiance en soi c'est une femme qui reprend son pouvoir justement qui est dans la créativité qui est un peu la magicienne de sa vie elle a beaucoup de passion beaucoup de désirs elle peut même avoir ce côté séducteur mais c'est quelqu'un qui est pleinement connecté à sa passion pleinement connecté connecté pardon. j'ai arrivé à, à son côté créatif euh, et donc pleinement connectée à qui elle est et euh, ce qui fait sens pour moi aussi avec cette connexion, voilà, sa, sa créativité à elle, son intériorité, comment est-ce qu'elle la euh, spiritualise et comment est-ce qu'elle matérialise sa spiritualité donc pour moi c'est la connexion entre les deux euh, vraiment on vous invite à vous connecter à ça pour faire face à ces énergies là de, de tierces, euh, voilà, les, les, une influence extérieure euh, voilà, qui n'est pas globe globe voilà. Euh, en d'autres d'accord sur l'oracle du miroir, on a la sexualité donc ça peut être en lien avec des trahisons, avec de l'infidélité hein, en lien dans le couple, euh, ou alors ça peut faire sens encore une fois à cette reine de bâton avec le fait de se connecter donc à son essence profonde, la sexualité c'est aussi chakra sacré, donc les émotions, etc. Euh... Ensuite, je voulais vous montrer donc la carte du Dixit qui est ressortie pour ce mois-ci. Alors, celle-ci, elle est un petit peu particulière pour moi parce qu'on a ce petit papier qui continue d'avancer. Mais on a surtout, ce qui m'a le plus frappé, tous ces papiers qui volent. Pour moi, on est encore une fois sur l'idée de laisser le passé, euh, Le passer, euh, laisser le passer, euh, laisser s'envoler ce qui doit s'envoler. Euh, ne vous accrochez pas, en fait. Euh, alors là, ce qui me vient, c'est que... Vous marchez sur votre chemin spirituel, vous marchez justement sur toutes vos blessures du passé. Mais c'est ce qui vous montre le chemin et c'est ce qui vous permet d'avancer. Donc pour moi, on est là Donc comment est-ce que vous allez transformer votre passé dans quelque chose de créatif, en lien avec votre passion, en lien avec qui vous êtes, l'introspection, hein, ce que ce que vous avez, ce que ça fait émerger en vous. Comment est-ce que vous le connectez avec une spiritualité et donnez du sens à ce qui va se passer pour continuer votre chemin et continuer cette ascension spirituelle et vieillir avec. Donc on vous invite vraiment à prendre de la distance aussi par rapport à tout ça et... Euh à laisser envoler ce qui ne doit plus euh, vous gêner, en fait, sur votre chemin. Alors, euh, au niveau énergétique, encore une fois, il y a trois cartes qui sont sorties, donc euh, voilà, on a quand même cette carte de l'équilibre, alors c'est plutôt cool, hein, on vous dit quand même que, euh, bien, malgré tout, pendant tout ce mois, vous allez peut-être aussi retrouver un équilibre, alors peut-être qu'au niveau de la nuit, vous allez retrouver aussi le sommeil, euh, mais euh, voilà, on, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Malgré tout, il peut y avoir de la fatigue, donc euh, pensez à bien équilibrer justement vos temps de sommeil en lien avec la nuit euh, pour euh, pas lié cette côté ce côté fatigue hein, justement et il y a la carte de la malveillance qui est ressortie aussi donc euh, voilà alors ici dans le jeu elle est associée à la pleine lune la pleine lune arrive euh, assez vite euh, mais euh, voilà, c'est pas forcément que ça va arriver à la pleine lune, c'est juste pour moi la, la malveillance, on est encore dans ces énergies de trahison, donc attention à euh, soit vous, soit une énergie tierce, là qui est plutôt malveillante et qui plutôt euh, voilà risque de vous trahir, ou vous a peut-être même déjà trahi et que vous êtes encore dedans, mais on, ça va encore continuer au mois de mars. Et alors, le conseil, le message de l'âme pour le mois de mars, et eh bien c'est tout simplement de vous faire confiance. Votre instinct, votre intuition, votre corps et votre cœur sont autant de bons guides qui vous sont propres. Reprenez votre pouvoir. Je lis en même temps que vous, c'est pour ça que ça fait rien. Reprenez votre pouvoir, devenez cette reine de bâton. Euh, et euh, pour vous connecter à votre corps, votre cœur On est vraiment dans cette énergie de passion euh, Le corps c'est la sexualité aussi C'est euh, connectez-vous à votre créativité re Reprenez les rênes hein, euh, Soyez la magicienne de votre vie Vous avez ce pouvoir créateur en vous et vous pouvez créer quelque chose de beau avec ces énergies de trahison. Vous pouvez créer quelque chose de neuf par rapport à ça en lien. Mais connectez-vous à vous-même. Osez regarder en face vos pardons et connectez-vous à la spiritualité pour vous aider à créer, à, euh, à matérialiser votre spiritualité. Pour ça, vous devez vous faire confiance. Laissez de côté les conseils extérieurs. C'est peut-être pour le coup avec la malveillance. Peut-être qu'il y a quelqu'un extérieur qui vous conseille mal Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, hein. c'est pas forcément, on voit tout de suite le mal, et il le fait exprès, c'est pas bien, c'est sa faute. Non, hein. c'est tout simplement vous montrer les personnes qui sont là pour vous faire travailler aussi. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui le fait exprès. Mais là on vous dit bien justement de ne pas écouter les autres parce que il y aura cette énergie de trahison dans le sens où ce conseil il sera pas juste écouter ce que disent vos boussoles intérieures. Donc encore une fois, de vous recentrer sur vous. Et en plus, en dos de deck sur le message de l'âme, on a la carte de la protection. Pour ça, je vous parlais tout à l'heure d'ermite, où peut-être là, il va falloir vous protéger justement de la malveillance, vous protéger des conseils extérieurs euh, et euh, rester vous concentrer sur vous regardez-vous dans le miroir, euh, utilisez les autres pour justement euh, travailler cet effet miroir qui va vous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais reprenez votre pouvoir, c'est vous. Et c'est pas les autres, les autres, euh, voilà, c'est le monde extérieur, mais vous pouvez transformer ça. Et donc, protégez-vous. Peut-être que voilà, vous n'allez pas vous sentir forcément en sécurité. Donc, euh, en tout cas, ici en dos de deck, on vous invite à vous protéger. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Euh, J'attends vos retours en commentaire, c'est important pour moi euh, que vous puissiez euh, bah, tout simplement être aidé, euh, aidé, guidé, aiguillé pour ce mois de mars. Et euh, c'est important aussi que euh, moi je puisse peaufiner mes tirages et sans vos commentaires, bah, je peux pas le faire. Euh, voilà, bah, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite pour euh, la méditation et pour le reste de la vidéo. Bienvenue dans cette méditation de guérison par les bols tibétains. Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer vos yeux et à prendre de profondes respirations. Une inspiration qui remplit toutes vos cellules d'un oxygène pur, qui nettoie et qui purifie. et des expirations qui vous permettent de libérer toutes les tensions les soucis les pensées qui ne vous permettent pas d'être dans l'instant présent je vous invite à ressentir toutes les parties de votre corps de la tête aux pieds en passant par vos bras Votre dos, votre ventre, votre bassin et vos jambes. Vous allez pleinement ressentir l'énergie qui vient du sol à travers vos pieds si vous êtes assis. Ou à travers vos fesses, si vous êtes en tailleur. Cette énergie remplit l'intérieur de vos jambes, de vos pieds jusqu'à vos cuisses, jusque dans le bassin. Laissez-vous immerger par cette sensation d'énergie vous pouvez même visualiser la couleur rouge et vous laisser bercer par le son du bol. Vous allez maintenant remonter votre attention au niveau de votre chakra sacré qui se trouve en dessous de votre nombril, à une largeur de quatre doigts environ. C'est le centre de vos émotions, de votre créativité. C'est votre jardin intime. Laissez-vous bercer par l'énergie qui vient du sol et qui arrive jusque dans cette zone de votre corps. Vous pouvez vous aider à visualiser une couleur orange. Et laissez-vous bercer par le son du bol. Vous allez maintenant ressentir cette énergie qui remonte dans votre corps et qui se situe maintenant au niveau de votre plexus solaire. Cet endroit qui se situe à l'ouverture de vos côtes. C'est votre centre, votre moi, votre puissance intérieure qui vous êtes, vos émotions et ce que vous montrez aux autres vous pouvez vous aider à visualiser une couleur jaune et vous pouvez vous laisser bercer par le son du bol. Vous allez maintenant ressentir cette énergie qui vous recharge de plus en plus, vous guérit de l'intérieur, transmute, transforme, libère et alchimise. En fonction de ce qui est le plus juste pour vous, vous allez ressentir maintenant cette énergie remonter dans votre corps, et je vous invite à focaliser votre intention sur la région du cœur, votre chakra du cœur, sur votre torse, votre poitrine. Laissez-vous bercer par cette énergie. Vous pouvez vous aider en visualisant la couleur verte. Et ressentez les vibrations du bol localisées dans cette région. Vous allez maintenant prêter attention à la région de votre cou, de votre gorge, et ressentir donc l'énergie remonter, focalisez votre attention et vous pouvez pour cela vous aider en visualisant une couleur bleu ciel au niveau de votre épaule et de votre gorge et ressentir les vibrations du bol dans cette région de votre corps. Continuez votre chemin et ressentir cette fois-ci la région au niveau de vos sourcils, entre les deux sourcils, c'est le chakra du troisième œil. Vous allez focaliser votre intention sur cette région de votre corps. Vous pouvez vous y aider en visualisant une couleur bleu indigo. Et pour ressentir pleinement ces énergies de guérison, laissez-vous transporter par les vibrations suivantes. Vous allez maintenant continuer votre voyage encore plus haut et visualiser la région au-dessus de votre crâne, sur le chakra couronne. Vous allez pouvoir visualiser la couleur violette, voire même dorée pour certains. Focalisez-vous sur cette région de votre corps, puis laissez-vous bercer par ces vibrations. Maintenant que vous avez pleinement ressenti ces énergies dans l'ensemble de votre corps, vous allez pouvoir continuer de respirer profondément. Reprendre doucement contact avec l'endroit où vous êtes, l'endroit où vous êtes assis. Puis quand vous sentirez que ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement et revenir au reste de votre journée merci pour votre écoute Voilà, j'espère que euh, cette vidéo vous aura plu, que vous aurez euh, découvert de, de nouvelles façons, encore une fois, de, de vous connecter à vous-même et d'apprendre à dépasser vos croyances, à mieux vous connecter à vos propres besoins. Euh, que les nouveaux projets que je vous propose, eh bien, vous parlent déjà. Euh, je suis disponible, si vous avez des questions pour les personnes qui aimeraient travailler avec moi, et eh bien, vous avez euh, également la possibilité de demander votre appel Libération offert où on va euh, discuter, eh bien, de vos problématiques actuelles et voir ensemble euh, quelle est je peux vous apporter une aide qui soit personnalisée en fonction euh, et ben tout simplement vos besoins du moment. Euh, et je voudrais finir donc cette vidéo sur le mantra du mois. Euh, le mantra du mois, il est en lien avec euh, cette histoire d'instant présent. Euh, on parle beaucoup, voilà, il y a beaucoup de difficultés financières, hein, forcément en lien avec le Covid. Euh, J'aimerais vous aider à prendre du recul et, et je, je, je m'inclus là-dedans, euh, justement sur toutes ces, ces, ces peurs du monde, ces questions euh, relatives à la sécurité financière matérielle. Et euh, l'idée du mantra c'est bah, de prendre conscience que l'abondance est déjà partout et que plus euh, vous la verrez et que plus vous vous mettrez dans cette position que l'abondance est partout et plus vous la capterez aussi. Donc le mantra c'est tout simplement je prends conscience que l'abondance fait déjà partie de ma vie. Euh, donc je vous invite à répéter ce mantra tous les jours devant votre glace. En souriant, vous pouvez même sauter, danser, être dans une, une énergie de joie, d'énergie de, de, et de gratitude par rapport à ce mantra. Euh, et donc voilà... Plus vous allez vous répéter ce genre de choses, hein, c'est euh, le cerveau il fonctionne comme ça, et plus il va l'enregistrer dans son système aussi de croyance, hein, et plus ce sera facile aussi pour vous de voir l'abondance partout autour de vous, parce qu'elle est bien là, et plus vous la verrez, et plus vous l'attirez, et ça euh, va permettre de vous faire rentrer dans le cercle vertueux de la loi de l'attraction. Voilà, j'espère que vous allez passer un très beau mois de mars, je vous retrouve donc d'ici un mois pour le prochain vlog. Euh, je vous dis à bientôt pour les personnes euh, qui travaillent déjà avec moi ou qui ont envie de travailler, euh, de commencer un travail avec moi donc dès le mois de mars. Euh, merci d'avance pour vos commentaires, merci d'avance pour vos likes, merci d'avance pour vos partages de la vidéo. Euh, ça me permet de m'aider moi dans mon travail. Euh, même si euh, vous n'avez pas envie, pas, c'est pas encore le bon moment pour vous de travailler avec moi, bien le fait de liker la vidéo, de la partager, bah, ça soutient déjà mon travail, donc c'est vraiment très important pour moi et je vous remercie en tout cas pour euh, votre confiance et votre fidélité. à très bientôt Salut, salut